par toujours pas le courrier pour mon stage. C'est qu'un stage, hein, pas la peine de t'inquiéter autant. Oui. Ça fait 6 heures qu'elle chire comme ça dans son téléphone. Comme Kim Kardashian devant un sac Gucci déchiré. Comme Mozart qui entendrait Justin Bieber. Comme le téléphone de Pierre François. Comme une balle dans un sac plastique. Vas-y, je t'écoute. Livre-toi en toute confiance. J'essaie de joindre Romain depuis ce matin. Je l'ai appelé 30 fois en 6 heures. J'ai envoyé 15 textos. 12 napjas, 13 mails. Et une postale. Et il répond pas. J'ai plus quoi faire. As-tu essayé d'arrêter de le contacter <rire> Non, enfin, je veux dire, est-ce que t'as essayé de te changer les idées <rire> Tiens, si on regardait les factures. <rire> J'ai un mauvais pressentiment. <rire> je vais appeler sa mère. Quoi T'as raison, appelle-la toi. Non, non, écoute, on est en plein délire, là. Il veut peut-être plus te parler. Il en a peut-être marre de toi. Enfin, c'est fini, quoi. Bravo, le tact de Laurent Baptiste, sans l'humour. <rire> J'ai peur qu'il de fait une connerie. Mais ça fait combien de temps que vous vous fréquentez Deux semaines. La première semaine, il était tout doux, revenant, attentionné. Lorsqu'il voulait te niquer. Et là, ça fait deux jours qu'il est différent. Oh, non. Rappelle sa mère, vite Il a dû faire une bêtise Mais non, il est pas du tout suicidaire. C'est un petit ego hypertrophié, sous l'influence néfaste et envahissante d'une forte présence maternelle névrosée. Il s'est peut-être fait cambrioler... Oh il est pris en otage Rappelle la police Appelle la DGSE Ta gueule, toi Il est peut-être sous couverture et c'est pour ça qu'il répond pas! Il est en mission! Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Réceptionniste à la CAF. Oh, ça fait sûrement partie de sa couverture. T'as raison, il est mort. Si tu l'as appelé 30 fois, que tu lui as envoyé 15 textos, 12 Snapchat, 13 mails et une carte postale. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Allez, c'est fini. Il est parti. Il est mort pour la patrie, pour l'honneur. sa mémoire. C'est moi Il a survécu Toutes mes condoléances. Mais bien cher frère